J'espère que vous avez bien ce que reçu pour le nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis Donc aujourd'hui les amis, nouvelle mise à jour sur ce que le PIP. Je viens de voir ça sur, euh, sur le site en fait J'ai vu que j'avais une mise à jour aussi quand j'ai lancé mon launcher Donc on va regarder tout ça, je vais juste faire vite fait HDV avant Parce que j'ai des items à récupérer Donc j'ai ça, ça, ce. ok c'est cool, c'est cool J'ai quand même quelques items à récupérer Donc on va les mettre là pour l'instant parce que c'est la mise à jour qu'on veut se concentrer Donc la nouveauté les amis cette semaine c'est de la peau d'un canon aquatique pour et euh, de la TNT aquatique et des creepers aquatiques. Ils sont où les creepers aquatiques Ils sont ici. Donc des creepers aquatiques, ça prend quoi De la TNT aquatique entourée d'un creeper. Ok, ok. Comment on a celle-là C'est avec de la poudre à canon aquatique et comment on fait de la poudre à canon aquatique avec des pépites de Tita. Franchement intéressant, les amis. Attendez, il y a quoi d'autre qui est nouveau Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est cool, attendez. On va voir vite fait. Euh, je vais lire un truc sur le site. Donc, euh, niveau des nouveautés et des corrections de bugs. Ils ont ajouté les creeper aquatiques, donc ce qu'on vient de voir en fait. Et c'est quoi Ça fait comme... Euh, comme truc, euh, un creeper aquatique qui explose sous l'eau Donc ça veut dire que, euh, ok on peut faire des pillages de base euh, protégée okay, Ça veut dire que ça devient de plus en plus dur les amis sur ce qu'il de faire euh, une base euh, full... Euh full anti -pillable. ok ok donc ensuite la TNT aquatique c'est une TNT qui explose sous l'eau donc moi je pense personnellement que c'est mieux le creeper que la TNT parce que la TNT que tu peux pas la poser donc ça dépend ça dépend si t'arrives à faire un canon ça ok ok ajoute la peau de la canon aquatique c'est pour le craft euh, ajoute un système de euh, page donc on stage classe classement il y a un système de page maintenant ah ben ouais regarde, je peux voir les... moi je suis à 900 000 et ainsi de suite, ah ok on peut, ah ça c'est cool, on pouvait pas avant voir les 30 premiers, maintenant on peut, donc ça c'est cool. Même chose pour le PVP j'imagine, c'est dans tous les trucs, ok nice, nice, nice. Euh, ensuite, ils ont fait aussi euh, la correction du pig, ok, ils ont rajouté les ping vu que les pigs faisaient lag, ok. Euh, les pings je parle, c'est les pings en haut de l'écran là. Ensuite, euh, correction d'un bug où ça cassait les blocs, quand on est on encore, on on on on s'en fout, correction d'un bug où bug où on s'en fout, um, OK, modification d'un ajout enchantement sur une Farm tour niveau 30, 30 niveaux d'expérience vous seront demandés. OK, OK, plutôt cool. Euh, correction... OK, oh, ça c'est intéressant. Modification sur les citrouilles et les melons. Donc maintenant, la, les pistons ne poussent plus les melons et euh, les citrouilles. Donc les machines ne fonctionnent plus. Par exemple, ils disent, entre parenthèses, qu'ils vont rajouter un nouvel item, un nouvel, une nouveauté pour ça, euh, plus tard. Ok. Euh, intéressant. Euh, intéressant, intéressant. Donc, moi, qu'est-ce que je vous propose, les amis? J'ai combien? Ah! Oh. C'est dommage, parce que j'essaie de faire mon défi d'avoir un million, mais je pense qu'on va devoir dépenser un peu, à moins qu'il y ait des... déjà un creeper aquatique ici. Mais j'ai pas envie de... pas envie de faire ça, en fait. Euh, j'ai pas envie de... D'acheter un creeper aquatique. On va s'en faire nous-mêmes, Ok. Parce qu'on a des creepers, on a du Fait on va en crafter, ok? Euh, ça va juste nous prendre même la TNT en fait j'en ai. Ça va nous prendre du sable euh, HDV, euh, sable, y a pas de sable euh, Je sais pas si j'ai un home dans du sable Ou je sais pas comment qu'on va faire Peut-être que tu passes à la... Ok, je vous retrouve avec tous les ingrédients dans les mains les amis On va faire la nouvelle TNT, on va la tester On va aussi la t -t tester quand même euh, Sur ma mon propre camp. Je vais la tester sur mon propre camp Pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne Je veux quand même avoir un, une avis personnel De qu'est-ce que je trouve que ça fait, etc euh, Par exemple, faut juste que je trouve du sable Donc je vous reprends avec du sable Ok, ok, ok, wow, what the fuck Oh, les gens, ils tu QC, QC, QC, vu que QC, ça, ça se transforme en québécois. Oh, ça, c'est casse-couille. S'il vous plaît, fixe ce pv. Bon, j'ai pris à peu près tout ce que je pense qu'il nous faut. Donc, voyons voir comment faut commencer ça. En fait, c'est de la poudre, ça prend... Ok, les, les graines. Alors, je pensais, tu vois, je pensais que c'était des minerais. Donc, on va faire... On va pas toutes les transformer, on en a transformé quelques-uns. Et j'ai pris de la poudre euh, avec mon kit druide. Donc, on va faire ça comme ça. Ok. Euh, comme ça, ça va nous en faire 5. Ok. Et là, ensuite, on a de la poudre, euh, ok, ça c'est bon. Là, il faut juste que je vois comment on craft, c'est, attends, c'est quoi pour le creeper nous, Moi, je veux les creeper personnellement, mais on va quand même faire de la TNT. Ils sont où les creeper bleus Les creeper bleus sont ici. Ok, ben de toute façon, ça nous prend de la TNT. Donc la TNT, c'est 1, 2, 3, 4, 5, ok, avec 4 sorbes, ok, ok. Donc on va tester, on en a assez, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, avec du sable dans tous les trucs. Ça nous en donne combien Juste une Ouch, ok. Euh, ça va coûter cher à faire des trucs comme ça de bord, mais bon, c'est pas grave, hein? Quand on écrase, ça nous en donne combien? Ça nous en donne... Ah ouais, ça donne seulement le montant qu'on met, en fait. Aïe, aïe, aïe. OK, ça, ça va être dur à avoir des creepers... Euh les creepers sous l'eau, mais hey, en même temps, s'ils sont capables d'en rajouter dans le kit explosif, genre ils rajoutent un dans le kit explosif. Moi je dis, je dis pas non, tu vois, je dis pas non, je dis pas non. Euh, les creepers on en aura besoin de toute façon. Donc, ok, on a quelques euh, poudres, on va les diviser euh, dans les coins comme ça. Donc les coins comme ça et comme ça. Voilà, ça va nous en faire euh, 3. Voilà, parfait. Et on va en mettre euh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Normalement on aura quelques TNT, toujours pas assez pour crafter le truc. Donc attendez, je vais faire mon kit druide. Boom. Euh, ok, on en a 24 encore. C'est pas si mal. Donc, on va faire ça, le. On va le faire, les amis. fait enfin, quoi de fait Je sais pas. Je vais regarder à la tête. Creeper aquatique, Il vend 4800 l'unité. Aïe! Ça a fait mal à mon anus, ça, les amis. On va pas se mentir. Ça doit faire bobo. Euh, attendez. on va faire ça. En fait, on va... J'ai le meilleur idée. On va juste faire tac-tac. Tac, tac, plein de fois, et tac, tac, normalement, c'est bon, 24. Voilà, donc 28, là, on peut se séparer comme ça. Donc, ça fait 5 x 5, voilà, 5 x 5. On met 5, 5, 5, 5, voilà. On a quelques TNT. Donc, on en a 8, c'est parfait, c'est ce qu'on avait besoin. Donc, on va quand même en faire une de plus. Euh, pourquoi pas, comme ça, je peux tester la TNT, tu vois. Euh, donc, parfait. Donc, ensuite, il euh, faut mettre un creeper dans le milieu, je crois, et entourer creeper TNT creeper, et ça nous fait un creeper aquatique. Ok, maintenant, j'ai même pas envie de le tester tellement que ça m'a coûté cher le faire Mais on va quand même le tester euh, Ça m'a coûté, vous avez vu, presque 9 blocs de titans faire tout ça gros Faire un, ça m'a coûté quasiment 9 blocs de titans Euh, what the fuck Ouais, ça m'a coûté quasiment 9 blocs de titans Ouais, je vais quand même utiliser ça pour recrafter du titane, Mais je pense pas qu'on aura assez pour refaire un bloc, même pas gros On aura, what the fuck Ça coûte vraiment cher, ça coûte vraiment vraiment cher Bon, c'est pas grave, c'est déjà ça donc, on va tester euh, la TNT sous l'eau. C'était pire d'exploser sous l'eau. Oh c'est quoi que ça dit sur le creeper? Euh, ça dit rien, ok. Ça dit juste creeper aquatique. Ok, on va faire un test euh, intéressant, en fait, parce que euh, j'ai un cœur, justement, qui pourrait vraiment être utile si j'arrive à en crafter plein. Attendez, je vais vous montrer. Donc, le cœur de la Haribo. Donc, le cœur de la Haribo, il est... Euh, attends, ça va prendre des perles. Ah merde, j'ai pas réussi à le faire Kit explorateur Donc, on va faire notre kit explorateur Je vais vous montrer pourquoi ça devient intéressant Attendez Parce que, regardez ce genre de base Ok, euh, C'est un bon exemple On va se mettre ici Donc voilà On va se mettre euh, dans le trou ici On va perler là Ensuite, on va perler là Ok, parfait Donc, comme ça, c'est bon On va juste mettre notre casque Y'a-t-il quelqu'un dans les entours Non Oups, near Non, je pense pas donc, ah, ben, ils ont enlevé la Space c, mais ici, c'était rempli de Space avant, donc ils l'ont changé, mais, ah, oh, c'est dommage, c'est dommage. Euh, oh, shit. Holy shit, j'ai failli mourir, les amis. C'était pas, euh, c'était, c'est passé tout près, quoi. Je vais prendre une pump cheat pour me réanimer et partir au spawn, mais, euh, ouais, c'était quand même, ah, euh, oh, c'est dommage. Putain, il faudrait que je vous montre sur ma base, en fait. Ok, je vais vous montrer, non, je peux pas vous montrer ma base. Mais elle pète sous l'eau, comment je pourrais tester, mec ah, oh, fais chier, fais chier, fais chier. Comment je pourrais montrer là C'est que là, j'avais une bonne truc parce que c'était euh, c'était bien, bien recouvert de space et tout. Mais je pense qu'ils ont dû se faire piller. Euh, ils ont-ils ont fait piller Non, ils ne sont pas fait piller. Ils ont juste changé le cœur de place, je crois. Euh, fait chier, ça, mec. Bon, ce pas, pas très, très grave. Ok, On va, ne on va pas se suicider, les amis. Mais euh, ça fait chier quand même. Bon, il veut nous faire un petit don. Je vais essayer de trouver un endroit, les amis, puis je vous reviens. Donc, je pouvais pas vous pas mon cœur parce que vous avez vu mes protections, etc. Mais je me suis rappelé qu'à la fin, on avait de l'eau, comme vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va, euh, va faire p essayer de voir la TNT déjà, comment ça fonctionne. Et euh, le creeper aussi. Donc, je vais vraiment utiliser pour cette vidéo-là un creeper aquatique. Ah, J'ai envie de me suicider, les amis, mais bon, c'est pas grave. Donc, normalement, ok, normalement, je dis bien, ça devrait péter même si on, la met, on le met dans l'eau. Donc, normalement, une TNT... Okay. il y a un bug. <rire> On peut pas la tester tout de suite, putain. Et le creeper aquatique, lui. Euh, si le creeper normalement est censé te faire péter dans l'eau. Le creeper actif, n'existe pas les bug, c'est comme ça. Tabarnak, c'est quoi est ce qu'il est le PVP ça? <rire> en vrai, honnêtement, je trouve que c'est une bonne une bonne idée pour, euh, pour le truc. Euh, comment ça s'appelle? Pour les pillages, ça fait que de moins en moins de bases qui sont, euh, entre guillemets. Euh, what the fuck? Qui a cassé ça? Ah, c'est les admins, ils ont dû... On a dû les mettre dans un coffre. Hein. Peut-être les gens de ma fac. C'est chelou parce qu'ici on avait une machine automatique avec des pistons. Mais les pistons maintenant ils ne poussent plus la, euh, les citrouilles et tout. Donc ils ont dû tout défaire la machine. Oh merde, ça fait chier ça! C'est bizarre. Maintenant je vais aller voir avec euh, le truc de la Pharmax. Euh, il parle de nouvel enchantement pour la Pharmax euh, niveau 30. Donc on va aller voir c'est quoi. Je vais essayer de me faire quelques recherches là-dessus. Et je vous montre tout ça tout de suite après. Uh, ce que j'ai compris, il n'y a pas de nouveau enchant en fait, c'est juste que maintenant, euh, avant on pouvait enchanter la farm tool, euh, tous les niveaux, mais maintenant on peut seulement, euh, Oups, je crois que c'est à côté ouais, on peut seulement enchanter niveau 30. Donc à ce que j'ai compris, c'est seulement ça, il n'y a pas de nouveau enchant, c'est dommage j'aurais aimé ça voir un nouvel enchant, euh, des nouveautés dessus, peut-être genre un, je sais pas, un gagneur d'xp rapide, quelque chose de vraiment intéressant qui aurait pu être fait aussi, c'est de rajouter sur, euh, sur d'autres trucs, donc comme par exemple la canne à sucre, ce genre de trucs, ça aurait été vraiment cool, mais bon. Dans le futur, peut-être. Donc, euh, Oups, euh, c'est la table d'enchant qu'on a de besoin, en fait. Et là, il y a KitKatBen. Euh, message KitKatBen, qui euh, est beau. Donc, voilà. Euh, donc, si on enchante, on peut pas. Ah oui, attends, on peut plus l'enchanter. Faut-tu taper sur la table? C'est quoi qu'il faut faire? Euh, attends, je, je vais rechercher. Euh, comment on enchante une farm tool? What de fuck? On peut pas l'enchanter, genre faut mettre des livres dessus. Mais ça dit modification d'un aj ajout, enchantement sur la forme tout 30 niveaux d'expérience. Ah vous... oh, ok, si tu veux mettre un ajout dessus, ok, ok, je vois, je vois, genre dans la. ok, par exemple, si je vais au shop, ok, ok, je viens de comprendre, ok, je viens de comprendre cette mini modification. Donc faut mettre des livres dessus, mais faut mettre genre Fortune 3, U3, ce genre de trucs, vous avez compris. Mais maintenant il faut payer 30 niveaux pour rajouter un livre, donc par exemple. Uh oh what uh, what <laughs> okay a <laughs> bit okay. Euh, book, il y a sûrement des books qui vendent des trucs de farm, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh, okay, voilà, parfait, Pas de temps. bon, parfait, donc pour mettre ça à 500$, dollars, faudra donc, si je comprends bien, avoir 30 niveaux, ok, ok, aussi truc vraiment intéressant cette semaine, les amis, c'est que euh, la reine maintenant, c'est plus stuff space, stuff mété, c'est interdit à la reine. on a seulement besoin de nos stuff euh, P4 Tita, mais on peut euh, quand même utiliser une Space Blade, ainsi que une, euh, comment ça s'appelle, une épée météore, des fighters des trucs comme ça, on peut utiliser tous les types d'épées en space Donc ça c'est plutôt intéressant Malheureusement, on peut plus utiliser de full space C'est pour ça que vous avez vu, j'ai vendu tous mes full space, ce genre de trucs Ok, je vois, je vois, ok, donc ça m'a pris 30 niveaux pour enchanter mon livre Ok, avant ça prenait seulement 5-6 niveaux Ok, ok, cool modification Je pense qu'on a fait le tour ensuite, il y a quelques autres modifications de correction de bug à partir des points de faction qui ne sont pas multipliés Donc nous, ça nous est arrivé, malheureusement ils ne veulent pas nous rembourser, ce que je comprends Parce qu'on a eu 3000 points direct, on avait 1000 points dans notre coeur et ça ne nous les a pas euh, triplés quand on possédait la reine Bon, c'est un, un, un peu de la triche, mais bon, quand même, je veux dire. Et voilà quoi, c'est les jeux Ensuite, il euh, y a eu aussi une correction où ce qu'on pouvait pousser euh, l'obsidienne, euh, l'aspect obsidienne avec des pistons. Donc ça, ça a été corrigé aussi. Et ils ont corrigé le bug, je crois qu'ils ont corrigé... Euh, pour faire euh, les cœurs anti-use euh, buggable, donc ça va être ma prochaine vidéo. Euh, les cœurs anti-use euh, buggable, anti-piable, etc. Donc, ça, je suis plutôt euh, content de vous, vous présenter et plutôt intéressé à vous les présenter. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était si comptes, ciao ciao. MDR, j'ai acheté un casque, un, un truc à l'HDV à 4000. J'avais euh, un skill bag à l'HDV, j'ai eu un casque en muté, les gars. Oh my god, putain, la chatte quoi! Euh, 20 000, tiens, on va le vendre, on l'a payé 4 000 de skill bag et on le rachète pour 20 000. Oh my god, la chatte, les gars! What the fuck, j'ai en internet. J'avais exactement 354 minerais de titacite, et maintenant il m'en reste plus que 38 et j'ai crafté 62 TNT aquatiques, j'ai en internet. Et je vais tout simplement... 63 exactement. quasiment un stack. Euh, malheureusement, j'avais plus de gunpowder. Mais euh, j'aurais pu peut-être en trouver un peu plus pour en faire 64. Il m'en manquerait juste deux Mais bon, c'est pas grave. On a 63 euh, trucs. Donc, on va crafter 63 creepers aquatiques. Non, je rigole. On va en crafter 7. Donc, 7 creeper aquatiques pour seulement... Euh, pour 39 blocs de titacite. C'est quand même... Attends. Attends. Pas 39 parce que j'en ai ici Je peux l'en crafter avec ça. Pour exactement... 30, euh, 35 blocs de pour 7 creepers aquatiques. Euh, pour eux. Ouais, 7, 8 creepers au total. What the fuck, j'en ai internet. C'était. Plutôt difficile pour, euh, pour moi. Euh, J'ai envie de me suicider maintenant, mais bon, voilà quoi. à plus. à plus dans le bus, les amis.